Bonjour à tous, bienvenue pour ce chapitre 5 LearningTamil.com Aujourd'hui ça va être les couleurs, c'est parti Alors les couleurs en tamoul, comment on dit On dit mirangal Donc au singulier ça va être ni, um Donc juste le umana, on enlève ces trois lettres là, on met umana, niram. Mais là on en a plusieurs, donc ça va être mirangal Ni, re, ung ga, ul Mirangal Ensuite, on a patchai pour la couleur verte, donc pas it-chai. Rappelez-vous, quand on a le itchai ici, c'est plus un S, c'est un ch, donc on a pa-chai. Pour bleu, bleu, c'est ni LAM. ni, on l'a bien allongé pour être sûr qu'on ne se trompe pas, ni la UM. ni l'homme. Là, vous, vous, vous devez bien retenir que c'est cela-là. -là. Celui-là qu'il faut utiliser. Parce que si vous utilisez euh, celui-ci, celui qui vient euh, comme ça, si vous utilisez celui-ci, ça devient la longueur. Ni l'âme. D'accord Donc il y a ni l'âme, ni l'âme. D'accord Comme je l'ai dit, vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite euh, la différence. Quand on est encore euh, voilà, on a, à ce niveau-là, vous n'allez pas tout de suite comprendre, euh, voir la différence. Mais ça va arriver avec le temps, ne vous en faites pas. Juste quand vous révisez, retenez bien que c'est le L en forme de serpent un peu. Vous voyez le serpent ondulé qui sera pour la couleur bleue. D'accord euh, La couleur noire c'est carpe. Donc cela la plupart doivent le savoir. Donc up, pe, carpe. Pour la couleur donc pour blanc c'est Balay, b, l, lai, Jaune. Alors pour jaune, ça vous allez voir, ça va être différent parce que le inch et le se, en fait, ça fait que vu qu'il y a un inch devant, ça devient un j, en fait, le se. Le c'est le seul cas où ça va, ça va arriver, en fait. Vous n'allez pas dire manj sel, vous allez dire manjel. D'accord Donc on a manjel. Pour rouge, c'est si va ou Si va Orange, donc c'est une variation du jaune. C'est pour ça que vous allez avoir le mot « mangel » qui va revenir ici. Et on ajoute « sem » devant. Donc ça veut dire « sem mangel » pour la couleur orange. Pour violet comme la chanson de qui kien », c'est « ou da ».« ou da ». D'accord Juste en deux lettres. On insiste bien sur le « ou » long et le « ta » long. Marron que... Euh, comme je dis souvent, marron, c'est un peu un mot euh, anglais qui est souvent utilisé dans le la tamoule. il y a pas mal des mots comme ça. Mais euh, si vous voulez euh, <rire> impressionner vos, votre entourage, hein, vous pouvez dire utiliser ce terme-là qui est paloupe. Donc, c'est n'est pas parupe, attention, c'est paloupe. Pana, luna, upana, puna. peu D'accord Voilà, c'est tout pour les couleurs. Euh, N'hésitez pas à vous poser des questions si vous en avez je retrouve au chapitre 6